Bonjour, je suis avec Christian Cotten, l'association politique de vie. Et il y ya está la conférence et on va dire ce qu'il que faut dire. Voilà, la conférence est faite. Christian Cotten, qu'est-ce es, qu que vous pensez de ce qui s'est dit et de cette, cette réunion, mais surtout de cette décision de justice Petite synthèse de Pequeña rappel sur l'affaire de Thierry Cabil. C'est un de Thierry Cabil sur laquelle nous travaillons. Sobre la cual depuis 19 ans maintenant. Sobre la desde 19 años ahora. Affaire en résumé de trafic d'organes en Est asunto hospitalier, es un tráfico de órganos en lugar de hospitales. En milieu hospitalier, donc en région parisienne, cerca de Paris. Et affaire également de trafic d'état civil. Y asunto también de tráfico de estado civil nous avons publiquement dénoncé euh, les principaux éléments de cette affaire, de ce dossier, déjà depuis longtemps. Hay mucho que, lo que hay en, este en 2018, nous, en avons, 2008, nous avons publié une vidéo mettant en cause très clairement le maire de Gonesse. En 2018, nous avons publié une vidéo diciendo que lo que hice el alcalde de Gones en Francia Et qui se trouve également être le euh, président du conseil de surveillance de l'hôpital qui es también el presidente del consejo de, de surveillance de, de l'hôpital hospital dans euh, cette affaire le maire de Gones a souhaité nous poursuivre pour diffamation El, el alcalde de Gones ha perseguido thierry cabil y Christian Couten y su asociación política de vida en los tribunales para difamación alors que toutes les preuves nécessaires de notre parfaite bonne foi sont sur la table pero todas las pruebas de la buena fide de ellos es sobre la mesa en el, en el dossier nous hemos sido condamnés en primera instancia a una amende Hemos tenido quelques quelques una quelques multa, una multa un poquito terrible. ridícula en primera instancia. Et nous à par la cour y nos venimos de ser a nuevo condenados por la corte de de Versalles. Y ayer, el 8 de enero, fuimos condenados otra vez, más que la primera vez, en el corte de apelación de Versailles. ¿Y quién es el juge? El juge que nos había en frente de nosotros se llama Marc Trevidic. Ah, el juez se llama Marc Trevidic qui est médiatiquement en France, Muy conocido en Francia pour, pour avoir été notamment pendant de nombreuses années juge antiterroriste. Por ser muchos años en Francia juez antiterrorista. Et c'est là que nous avons quelque chose d'assez piquant, on va dire, ou savoureux. Un côté némo moins Nous sommes sí. arrivés devant sa cour avec. La parfaite démonstration très claire de la vie de, nuestras cosas. de, fait ah, de se la derrière, okay. de la de la de trafic civil. de trafic d'état de trafico de faits de trafic d'état civil, cest à de plus exactement, de de faux actes d'état la par que, une mairie. Que la la, la, la, la, la, en la ciudad, se Ceci dans une affaire plus large. Esto en un, un asunto más largo de euh, d'un ensemble de crimes euh, concernant des de euh, le, le, le décès de la mère de Thierry Kabil Relativamente al asesinato de la muerte de dans, la madre de Thierry Kabil Un dossier dans lequel nous avons euh, un faisceau d'éléments euh, probants démontrant un trafic de cadavres. Donde tenemos elementos de probación extraordinario de tráfico de cadáver arrivant à une exhumation de cercueil eh, llegando a una exhumación del cuerpo le cercueil qui est sorti de terre n'est plus celui qui a été utilisé lors de l' lors de l'enterrement donde se ve que lo que se puse pone en el, el cuerpo el cuerpo no está la misma cosa Cercueil dans lequel a été retrouvé une véritable bouillie de plusieurs cadavres frais. Et où se encontró cadavres fresco, frescos. Avec une cage thoracique d'enfant. Con algo de un niño thoracique. Cette affaire date des années 2001, 2003 pour l'exhumation que je viens d'évoquer. Ce sujet est de 2002 y 2003 pour l'exhumation et depuis ces dates il ce temps près de 20 ans, 20 ans la seule et unique loi qui a la été appliquée par les autorités par les autorités administratives et judiciaires. c'est la loi de l'omerta es la ley de la omerta de de la, la, la loi de silence. que la loi du silence La ley del silencio pour euh, protéger les qui ont fait ça, de cet ensemble de, de, crime de, de estos, euh, crimes, de ces crimes, de regard de l'ensemble des de d'enquête crimes, de ce qui est assez extraordinaire et remarquable dans la décision qui a été prise aujourd'hui par la lo cour d'appel de Versailles. de la Corte de Apelación de c'est qu'elle confirme en tout point ce que nous disons depuis presque 20 ans avec Thierry, nous travaillons ensemble depuis 2007 sur ce dossier. Est-ce que confirme todo lo que decimos con Thierry Cavil desde 20 años casi que trabajamos juntos con este asunto en este asunto, la cour d'appel de versailles donc confirme ce que nous disons la cour d'appelación confirma lo que decimos à savoir que a saber, face à un dossier criminel frente a un asunto criminal qui est mise en œuvre par des agents de l'état hecho por los agentes del estado à savoir euh, savoir les policiers, des agents des services funéraires, de, de services des agents de services municipaux, des services municipales. Eh bien, la réaction du système, la réaction del sistema, del régimen, del c'est sí. une réaction de solidarité tribale. Es una reacción de solidaridad tribal, visant à mettre un couvercle. Poniendo algo para que no se ve. Sur une poubelle, les choses pleines de sang et pleines d'argent, llenas de sangre et moneda. Ce qui m'a le plus surpris dans mm. la décision de Marc Trevidic, c'est qu que c'est très, très bien... Ce qui m'a surpris la décision du juez Marc Trevidic de la Corte de apelación de Versailles, est-ce es qu que c'est très très bien ce dont il connaît très très bien ce dont nous parlons? Est-ce qu'elle très muy bien lo que decimos. Lorsque nous mettons sous ses yeux, sobre su, un a, ensemble de a, faux antes, actes de décès concernant an, la mère de, de Thierry Cavin. documentos probando la fa, que sont falsos los actos de estado civil de la madre de Thierry Cavin et que nous lui exposons le fait que ce type de trafic. Que que este de existe dans existe, plusieurs villes françaises. Mm, mm, ciudades francesas. Comme la ville de Nice. La ciudad de, nice Nizza, de Bordeaux, la ciudad de Bordeaux. La ville de Brest. La ciudad de Brest en Bretagne. de Toulon. La de Toulon en le sud de France. La de boulogne billancourt cerca de Paris monsieur Trevidic connaît tout cela puisque il y a eu affaire à ce genre de problèmes. il y a très longtemps tout cela parce qu'il a connu ce type de cas il y a une époque, temps à une époque où le ministère de l'intérieur était capable de faire vrais faux pasports quand le ministère de l'intérieur français était capable de faire falses documents de pasportes pour des politiques et aux fonctionnaires pour des politiques et des de qui étaient impliqués dans des affaires de corruption et qui ont besoin de s'enfuir de France. De corruption que de, que, que euh, de Francia. Nous avons exposé à Marc Trevidic que Marc le double trafic que le double trafic d'organes de, de cadavres de, cadavre, de cercueil de puis de madera de donde se, se pone el cuerpo y de actos de estado civil es, uh, trois nos trois daba grandes tres grandes problemas, tres grandes cuestiones question preguntas déjà, simple, la primera question public. una cuestión de orden público uh, les actes, la, gestion des civil, la gestión en France de los actos un, de estado civil francés de lois, de décrets. Des d'application. de, pres, de a, leyes, decretos. faire à peu près un peu plus de 400 pages aujourd'hui. páginas, textes. générales civil. generales sobre civil. Uh, la gestion des actes d'état civil, c'est un des fondements majeurs de l'état de droit. Esto es el fundamental de la gestión del estado de derecho. Ça c'est la première question. Esto es una primera la primera Première mise en cause finalement par uh, cette c'est le maintien de la public la, la deuxième grande question La question qui est La uh, bah, qui nous rapproche es, de la problématique du terrorisme. que nos pone muy cerca de la question del problème del terrorisme et de la sécurité nationale. De la nationale. Nous savons ça des masses sont a été exposé par des personnes parfaitement compétentes très très savons que certains individus peuvent financer en personnes 000 € peuvent payer entre 000 ou 000 euros selon la tête du client les circonstances selon circonstances par un logiciel truqué la édition la fabrication falsificación de de nacimiento de un acto de que estado civil de de, de un véritable passeport de estado civil de nacimiento permiti permitiendo de hacer después un falso pasaporte pour ce genre d'opération euh, la France fait appel à des fonctionnaires près de la retraite. Em eh, los pide a funcionarios franceses que están casi retirados. Qui ne no risquent donc pas grand chose. Qui no tienen ningún peligro para su carrera, su On trabajo. Le voyons bien puisque à la mairie de Gonesse, Lo vemos, 2001... porque en 2001 en la ciudad de Gonesse, nous avons un ensemble de trois faux actes. Actos falsos hechos por la municipalidad. Nous sommes en 2019 ahora en 2020, et personne, personne, personne, personne, personne, personne, personne, no personne, ningún ce problema personne, euh, crime para lo que es un personne, Un personne, personne, un personne, personne, La troisième la que a été problématique personne, problématique qui est personne, personne, la personne, française. Est-ce elle provient de la justice française Et il est très clair que le dossier Caville est très clair que l'assunto très lourdement en cause l'intégrité de l'institution judiciaire. La réalité des problème de la intégrité de la justice française, si, et pas seulement d'un juge ou d'un Non seulement une parce que depuis 20 ans, 20 le años, tribunal, de Pontoise, el tribunal de Pontoise a été parfaitement informé. De también muy bien de ce sujet. Le tribunal de la grande instance de Paris, le tribunal de Paris, aussi, le sait parfaitement. La cour d'appel, la de de Paris, aussi. Appel, la cour d'appel de Versailles, la cour de de Versailles. Et la cour de cassation, et la cour de cassation, Le tribunal suprême. Espérons de Nous arriver des choses qui vont bien arriver alors ce qui est dramatique dans cette affaire et qui en même temps me fait un peu pitié euh, c'est que nous sommes obligés de, de conclure es que, que nous sommes face à un, un système institutionnel. nous damos en, cuenta que estamos sommes un système institucional qui est en totale perdition, total perdition qui est utilisé parce que je suis obligé d'appeler des bandes criminelles organisées pour personas de una organización y se bandas organizadas criminales que se sirven del Estado leurs affaires, para hacer sus pequeñas asuntos et ceci y en esto, toute impunité si, si puisqu'ils savent ils seront protégés parce qu’ils seront protégés par euh, leur système relationnel ou système relationnel, le centre du système institutionnel. Nous sommes là dans une mise en cause fondamentale aquí en un, de la una légitimité una même, de, de la légitimité de la institution judiciaire française. Et aujourd'hui, face à ce dossier et à l'impossibilité de la impossibilité d'obtenir une un action, un action claire et déterminée de la justice pour la obtenir la vérité sur para ce dossier, la, asunto, la vérité pour la conditions exactes la la l'utilisation du cadavre la utilisation la de, cadavre de la et la verdad, de No, no podemos obtener algo correcto desde 20 años eh bien, nous avons de hemos decidido poner este asunto este problema esta información al exterior de Francia España donde mi abuelo, nació, mi abuelo nació mi abuelo en Andalucía primer país que nos eh, nos da su hospitalidad para este asunto España y, y, remercie, donc, y gracias, gracias muchas gracias a, ser, eh, a la gente que este interesa eh, a eso y accorder leur attention de, de tomar y atención uh, y quizás stimuler una y acción, quelle qu'elle quel soit uh, médiatique judiciaire pourquoi pas empezar una uh, acción que medi mediática o uh, judicial que permite uh, que permite de balayer de limpiar ces poubelles. C'est so, une poubelle. C'est une poubelle Je travaille sur ce genre de problématique depuis un desde 20 sur ce problème. Et, et, et, et j'ai donc en main, malheureusement, les dossiers de las plusieurs poubelles d'État, à chaque fois pleines de sang et d'argent. sangre y moneda del Estado. Le dossier hélas, n'est pas le seul dossier. de, Kabil, hélas, est el el dossier el... de trafic d'organes. El no, dossier no es el solo. Trafic No es el solo dossiers de trafic d'oiseaux civil de, de crimes commis par de des agents de la fonction publique, choses de la fonction publique française qui se protège de manière systématique, les uns les autres. Et nous espérons que la médiatisation de cette affaire à que la, de, la de Francia de ce asunto provoque quelques effets. Tendra. Effects bénéfiques. Merci à tous les auditeurs y de cette vidéo. Bon. Merci à tous les de